tout le monde. Donc, bah, comme Mathieu l'a dit, aujourd'hui, on va parler du design pattern rules engine. Et pour commencer, bah, j'aimerais euh, bah, commencer par un sondage euh, à main levée rapidement. Qui a déjà fait des demandes à un organisme social, à la CAF, euh, fait des demandes de bourse peut-être quand vous étiez étudiant Ok. Gardez la main en l'air quelques instants, il n'y a que 142 questions, ça devrait aller vite. Euh, qui a déjà loué un logement Pareil à main levée qui a déjà peut-être fait une demande de prêt D'accord Gardez toujours la main levée. Qui a aimé ça Bon, ceux qui ont gardé la main levée, on vous le juge pas. Euh, si vous avez déjà fait ce genre de demande, ce genre de, ben voilà, de démarche, vous avez sûrement été confronté à ce genre de choses. Vous euh, voyez, nous fournir les documents suivants, une pièce d'identité, vos trois dernières fiches de paie, un justificatif de domicile, etc. etc. Eh ben, dans la réalité, c'est ce qu'on vous a demandé à vous. Mais peut-être que euh, derrière, les règles de gestion, elles ressemblent un peu plus à cela. Si vous êtes français, on vous demande une pièce d'identité, mais peut-être que si vous êtes étranger, on va vous demander un titre de séjour. On vous demande trois fiches de paix parce que vous êtes salarié. Si vous êtes indépendant, peut-être un bilan comptable, ou si vous êtes au chômage, une attestation de droit Pôle Emploi, par exemple. Eh ben, on a dû implémenter ce genre de, de règles et bien d'autres, comme on le verra tout au long de cette conférence pour un acteur du logement social français avec euh, bah, tout ce que ça implique, euh, toutes les joies que ça implique. Donc très rapidement, je vais passer rapidement parce que Mathieu a déjà fait euh, le travail pour moi. Euh, je suis développeur chez WideUp, on est une agence web sur Lille, donc on fait du Symfony, du API Platform, du Vue.js et puis euh, un peu d'infrastructure aussi avec AWS, du Kubernetes, des choses cool, donc euh, on peut en parler euh, après ça. Et euh, bah oui, je, comme un tiens, euh, bref, je suis AWS Community Builder, donc pareil, c'est des sujets qui vous animent au quotidien, euh, je serais ravi d'en parler après la pause, enfin, à la pause, plutôt. Mais euh, revenons-en à, à nos règles. Si on devait implémenter euh, ces règles-là, bah, une manière naïve de le faire, c'est tout simplement de créer une méthode comme celle-ci. On initialise un tableau de documents, et puis, si l'utilisateur est français, on ajoute au tableau euh, « pièce d'identité ». Sinon, on demande un titre de séjour. S'il est employé, les trois dernières fiches de paie, etc. etc. Et puis, euh, bah, à la fin, on retourne ce tableau de documents et euh, on a répondu aux besoins métiers. On est content. Le problème, c'est bah, on, on le voit assez rapidement. C'est une implémentation qui est euh, assez naïve. Euh, elle est assez simple. Là, ça marche bien parce qu'il y a cinq règles et une condition pour chaque règle. Globalement, euh, on n'est pas trop embêté. Mais euh, forcément, la réalité des choses, c'est que on va avoir des conditions à briquer, on va avoir des conditions à rallonge, on va peut-être avoir des calculs à faire euh, à l'intérieur pour euh, déterminer si une règle s'applique ou non. Et donc, on va réellement euh, rapidement avoir quelque chose qui est dur à maintenir. On va avoir un peu du code spaghetti euh et il euh, y a aussi un risque bah, de créer des effets de bord. C'est-à-dire que si je viens modifier une règle, si on a euh, quatre conditions euh, imbriquées, euh, est-ce que ça ne va pas péter autre chose, etc. C'est dur à tester, et, euh, et voilà. Et du coup, bah, quand on a été confronté à ce besoin, on a essayé de chercher une solution pour éviter d'en arriver là. Et euh, bah, on est tombé sur ce pattern, le pattern Rules Engine. Alors C'est un pattern, moi je le considère peut-être plus comme un concept, parce qu'au final, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi derrière. Il y a des services en SaaS qui proposent des rule engines euh, qui permettent bah, voilà, de configurer ça avec une interface. Euh, on a des trucs open source qui font ça. On a des librairies en PHP qui proposent un sorte de rule builder euh, pour construire nos règles, euh, nos règles dans notre moteur de règles. Et puis après, bah, on peut faire quelque chose nous-mêmes. Et euh, bah, forcément, c'est ce qu'on a fait. On a fait une implémentation maison, et euh, les raisons derrière ça, c'est que déjà, on avait un besoin qui était assez simple au final. Euh, et du coup, on n'avait pas besoin de toute cette complexité, d'une interface, d'un système complet qui gérait ça euh, pour nous. On avait des règles qui sont assez figées. On est dans le logement social, donc euh, ce n'est pas une start-up. Euh, on n'a pas euh, le besoin qui change tous les jours, et euh, le client n'avait pas suffisamment besoin d'avoir la main là-dessus, parce que ça évolue assez peu et puis même le client n'est pas technique, donc lui donner à construire enfin une interface qui lui permette de construire des règles, ça aurait été aussi de la formation, etc., qui n'aurait qui pas, pas forcément été nécessaire et qui nous aurait pris du temps d'une autre manière, on va dire. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on passe en revue cette implémentation et comment vous pouvez faire ça dans vos propres applications Symfony, en l'occurrence, mais je pense que vous pouvez assez facilement appliquer ça à du Laravel... ou ou autre chose. Donc on commence par créer une interface qui représente notre règle, ici une document rule interface. Elle a deux méthodes, une méthode when qui prend un user en paramètre, l'utilisateur sur lequel on veut générer la liste de nos documents, et elle retourne un booléen. Vrai, la règle doit s'appliquer, faux, la règle ne s'applique pas. Et puis une méthode zen, pareil, on lui passe un utilisateur et ça retourne le document en question. Une implémentation, par exemple, avec la pièce d'identité, eh on a notre méthode when, return user is French. Si l'utilisateur est français, la règle s'applique. Sinon, elle ne s'applique pas. Et puis, notre méthode zen, qui retourne le document, pièce d'identité. On pourrait imaginer quelque chose de plus compliqué. Là, j'ai essayé de simplifier les exemples forcément pour, pour les slides, mais vous voyez où je veux en venir. Et puis, bah, donc là, on a nos règles. Maintenant, on a un moteur. Notre moteur, c'est celui qui va implémenter nos règles, enfin qui va évaluer nos règles, plutôt. Donc on voit que notre moteur, il prend dans son constructeur un itérable de règles, un tableau de règles, entre guillemets, et puis la méthode getDocuments, comme avant, on vient initialiser un tableau, sauf que cette fois-ci, on boucle sur nos règles, si la règle doit s'appliquer, rule when, on ajoute au tableau de documents euh, le document qui est retourné par rule then. On retourne ça, et euh, bah, on a euh, déjà quelque chose euh, qui commence à prendre forme. Malgré tout, bah, on est dans nos applications Symfony, et il euh, y a un truc qu'on aime bien avec Symfony, c'est le service locator. Non, je déconne. On aime l'injection de dépendance, bien sûr. Et, euh, et du coup, bah, on va essayer de brancher tout ça grâce à l'injection de dépendance Symfony. Donc ici, j'ai décidé de faire la configuration en attributes PHP 8, pour des raisons de simplicité, ça rentre sur une slide, J'ai pas besoin d'afficher du YAML ou du XML, mais euh, tout ça, c'est possible, vous avez juste à lire la doc, même si certains ne savent pas faire ça. Et, euh, et du coup, on, ben, on ajoute cet attribute autoconfigure tag, il vient dire à Symfony que tout ce qui implémente l'interface, ici, on est bien dans l'interface document -rule engine, tout ce qui implémente cette interface va se voir euh, attribuer le tag, ici, app.document dans le conteneur d'injection de dépendance Symfony, ce qui va nous permettre ensuite d'identifier bah, toutes les classes qui implémentent cette interface, mais dans le contexte du conteneur d'injection de dépendance Symfony. Et du coup, la deuxième étape, après ça, bah, c'est d'aller dans notre moteur et d'injecter tout ce qui implémente cette interface, donc tout ce qui a ce tag-là dans le conteneur d'injection de dépendance. Et ce qu'on vient faire, bah, c'est que dans notre constructeur, toujours en attributes, et on peut toujours faire ça autrement, on vient mettre l'attribut tag d'itérator qui vient tout simplement injecter un itérator de nos règles dans le constructeur. Et après, bah, le code, c'est le même que celui qu'on a, qu a vu avant. On vient initialiser un tableau, boucler sur les documents sur les règles pardon et puis euh, ajouter nos documents au tableau. Et bah, voilà, on a un moteur qui, qui fonctionne. On peut l'utiliser ici, par exemple, dans un contrôleur. On l'injecte toujours avec l'injection de dépendance dans notre constructeur. Et puis après, ici, on récupère l'utilisateur courant et on le passe au moteur. On retourne ça sous format JSON et on vient de créer une API qui, pour un utilisateur donné, va nous retourner la liste des documents nécessaires pour cet utilisateur. Ben voilà, on vient de créer notre premier rule engine ici sur nos documents. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette classe qui est finalement... Là où tout se, tout se passe, c'est là où on va venir définir nos règles. On peut en retirer quelques caractéristiques de cette classe. Tout d'abord, on voit que c'est quelque chose de lisible. On a une dizaine de lignes de code. Euh, les conditions sont assez simples. En plus, on a la chance d'avoir dans notre user des, euh, des méthodes assez bien foutues qui nous disent si l'utilisateur est français ou pas, etc. Mais globalement, on a quelque chose de lisible. Et on voit aussi que bah, c'est quelque chose qui est testable facilement. Les méthodes sont isolées, elles font pas grand-chose, il n'y a pas 15 chemins possibles dans une méthode, euh, contrairement à l'implémentation un peu naïve du début. Et on a aussi quelque chose qui est isolé. C'est-à-dire que bah, cette classe, elle a une seule responsabilité, c'est de dire si l'utilisateur en question a besoin d'une pièce d'identité ou non. Et on peut faire ça pour le titre de séjour, on peut faire ça pour la fiche de P, on peut faire ça pour tous les documents qui sont nécessaires. Et puis si demain, cette règle n'a plus lieu d'exister, eh on supprime le fichier, la règle ne s'applique plus. Euh, parce qu'on a tout automatisé aussi avec l'injection de dépendance Symfony. Donc on rajoute une classe qui implémente l'interface, automatiquement elle rentre dans le système, elle est évaluée, on la supprime, bah, elle sort du système, elle n'existe plus. Et, euh, et si on modifie, on est sûr qu'on ne va impacter que cette euh, règle-là et qu'on n'aura pas d'effet de bord un peu bizarre. Un inconvénient, bah, c'est qu'on va être obligé, si par exemple on a plusieurs règles qui s'appliquent euh, aux Français, bah, de dupliquer cette condition dans chacune de nos règles. C'est un petit inconvénient. Après, on pourrait faire euh, de l'héritage, voilà, faire un peu de PO pour euh, essayer de refactoriser ça euh, autrement. Mais voilà, par défaut, on va dire que c'est quelque chose qui peut apparaître. Euh... Donc voilà, ça, c'était notre premier cas d'usage. Générer des listes de documents. Mais en fait, on a bien aimé ce système et donc on a voulu l'appliquer partout. Et euh, le deuxième cas d'usage, ça a été de faire des calculs. Alors j'aime bien les sondages, donc on va refaire un deuxième sondage. J'espère que vous serez aussi nombreux à lever la main. Qui est capable de me dire ce qu'est le taux de vacances moyen structurel Bon. Je vous avoue, même moi, je ne pourrais pas vous ressortir la, la définition de tête. C'est pour ça que j'ai écrit sur ma slide. C'est le nombre de logements LLS ou équivalents ayant été vacants pendant au moins 3 mois au cours des 12 derniers mois, divisé par le nombre de LLS équivalents ou équivalents à démolir par bâtiment. Des règles comme ça, on en avait des centaines. Je peux vous dire que ça a été marrant à implémenter. Mais euh, bah, comme on le disait, c'est des règles qui sont complexes. On a des calculs de dates, on a des, des, euh, voilà, des moyennes, des additions, des choses. Ça, ça va, c'est assez simple, mais voilà, les calculs de date. Le client nous a demandé des pourcentages de dates. Je vous laisse deviner ce que ça peut être, un pourcentage de date, parce qu'il nous a fallu un peu de temps pour comprendre. Et, euh, et du coup, bah, encore une fois, le client n'était pas réellement en mesure d'implémenter ça. Ça aurait été compliqué de fournir une interface ou un moyen pour lui d'exprimer clairement et d'avoir quelque chose qui serait à la fin compréhensible par une machine. Donc on a dû euh, bah, implémenter ces règles nous-mêmes. Et du coup, bah, on a appliqué le même pattern. On a créé une interface pour, cette fois-ci, les règles de calcul. La méthode when, qui retourne toujours un booléen. La méthode zen, qui, cette fois-ci, ne retourne rien. Euh, et on va voir dans un instant pourquoi. Et ici, on n'a plus un utilisateur, on a une opération. Mais, euh, mais voilà, le principe de base reste le même. On a toujours notre autoconfigure tag. On pense à mettre un tag différent, sinon ça va se retrouver dans le premier. Mais euh, globalement, on a la même chose. Et puis, ah oui, petit disclaimer. Les slides suivantes peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Je vous assure, rien de violent, rien de gore. C'est juste du code en français. Euh, du code en français, parce que vous vous doutez bien que dans le logement social, il y a énormément de jargon. Vous avez vu la description avant. Des règles comme ça, on en avait des centaines avec tous leur jargon. Donc voilà, ça nous paraissait plus pertinent d'avoir du code en français euh, pour être au plus proche du métier. Voilà, je clôt la parenthèse. Et ici, on voit que bah, c'est notre règle sur le taux de vacances moyen structurel. On vient initialiser un certain nombre de variables, euh, plutôt par praticité. On initialise un compteur. On vient boucler sur nos bâtiments démolis. Et pour chaque bâtiment, on ajoute le nombre de LLS. Je ne vous demande pas de comprendre ce que c'est. Et une fois qu'on a bouclé sur tout, on a notre compteur et on vient faire un set taux de vacances moyen structurel sur notre opération qui a été passée en paramètre avec une division pour voilà, faire le, appliquer la règle de calcul. Et au final, bah, le principe de base est le même, mais fondamentalement, il y a quand même quelque chose de différent. C'est qu'ici, on ne retourne rien et on vient muter l'objet qui nous a été passé en paramètre. Donc ça a été un deuxième cas d'usage euh, qui est similaire mais en même temps différent sur le principe dont il, a, dont il interagit avec le reste du, du système. Il y a autre chose que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il y a un truc bizarre sur cette ligne-là, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte, c'est que ça aussi, bah, c'est une donnée calculée. Et là, bah, ça implique euh, une nouvelle notion, c'est la notion de chaînage, tout simplement. On avait bah, des règles qui dépendaient d'autres valeurs qui étaient elles-mêmes calculées. Encore une fois, dans notre cas, le besoin il était assez simple parce que, euh, pour la faire rapide, dans l'interface, on avait un genre de formulaire à étapes et euh, les données de l'étape 2 pouvaient dépendre de l'étape 1, celle de l'étape 3 de l'étape 2 ou 1, etc. Donc c'était assez simple en fait, d'ordonner euh, l'ordre dans lequel on devait euh, évaluer toutes nos règles. Donc on a simplement parti sur un système de pondération des règles, de priorité, donc on a ajouté dans notre interface une méthode getPriority qui retourne un int, et on va venir trier sur cette priorité pour gérer notre notion de chaînage. Bien sûr, on pourrait euh, imaginer des choses un peu plus, euh, un peu plus complexes, éventuellement, mais euh, c'était un moyen simple et pragmatique euh, d'implémenter ça. Et puis, euh, bah, dans, notre, euh, dans notre engine sur les règles de calcul, on vient toujours boucler sur nos règles, ça, ça ne change pas par rapport à ce qu'on avait avant. Ici on n'essaye juste pas de tableau parce qu'on ne retourne rien encore une fois. On vient juste modifier notre opération. Et puis dans le constructeur, on vient modifier un petit peu notre attribut, il a une propriété un peu magique qui dit sur quoi il doit trier. Et du coup, c'est Symfony qui fait le taf à notre place, on est bien content. Merci Symfony. Et du coup, automatiquement, il va trier par ordre croissant sur la priorité. Donc, on a juste dit l'étape 1, ils ont une priorité 100. On quand même laissé la possibilité d'en injecter un peu entre les deux. Et puis 200, 300, 400 selon nos étapes. Et on a géré du chaînage assez simplement comme ça. Donc, euh, bon, il y a quand même quelques euh, inconvénients à cette euh, manière de faire. C'est que c'est assez fragile au final dans la manière de l'implémenter parce que la priorité, dans notre cas, ce n'était pas trop problématique parce qu'on avait vraiment cette histoire d'étape. Mais dans un système... Euh, où euh, voilà, on pourrait vraiment avoir un genre de graphe de dépendance, bah, les dépendances elles sont implicites entre les règles Là, elles sont basées sur nos étapes, quelque chose d'implicite. Dans notre code, il n'y a rien qui dit qu'une règle dépend d'une autre, et c'est ce qu'on voyait dans l'exemple de code. On n'a pas, euh, pas de lien, il n'y avait rien qui nous indiquait que le nombre de, de, le nombre de LLS, c'était une donnée calculée elle aussi. Alors, on pourrait imaginer des trucs un peu plus complexes, c'est ce que fait euh, par exemple euh, Doctrine Fixtures, euh, je pense que vous avez déjà euh, vu ça dans vos applications Symfony, où on peut euh, mettre euh, « get dependencies » à l'intérieur, et puis dire bah, « ici, notre groupe fixtures dépend d'un user fixtures ». On pourrait imaginer d'implémenter euh, quelque chose d'un peu similaire euh, dans notre moteur de règles, mais euh, on a préféré s'épargner cette, euh, cette complexité. Et puis, euh, bah, du coup, on revient dans notre règle. Maintenant, on a notre donnée qui est calculée. On est content, on peut faire euh, le reste. Mais euh, il y a une petite particularité, bah, c'est que ce n'est pas une donnée calculée comme les autres. Cette donnée-là, elle est vraiment chiante, parce que déjà, il y a du chaînage, et en plus, bah, elle vient d'une API. Donc, euh, bah, il a fallu composer aussi avec ça. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est... Bah, en fait, on est dans une application Symfony. Depuis, euh, les dernières depuis pas mal de versions de Symfony, euh, maintenant, il y a euh, deux choses qui sont bien sympas, l'autoconfigure et l'autowiring. Ce qui fait qu'en fait, bah, l'autoconfigure va faire en sorte que, globalement, à quelques exceptions près, tout ce qui est dans votre dossier SRC est un service, et du coup, il peut euh, être injecté quelque part, et il peut être aussi euh, bah, recevoir de l'injection de dépendance. Et ici, bah, tout simplement, dans notre règle, on vient injecter un repository Doctrine, par exemple ici, qui euh, ben on vient de l'injecter dans notre règle, et puis après on est capable de l'utiliser, de faire un count euh, pour récupérer cette donnée et calculer notre donnée non pas de manière arithmétique en faisant des boucles comme on le faisait avant, mais en faisant ici travailler notre base de données. Et dans notre cas, c'était plutôt euh, avec une API ben on injecte l'HTTP client de Symfony, et puis on vient. Euh, faire notre appel API et euh, mettre la donnée, toujours faire un set, nombre de logements et l'LS ici, avec notre donnée calculée. Et on peut imaginer plein de choses. Vous pouvez avoir des services métiers qui font ça. Vous pouvez avoir. Euh, ben voilà, il y a peu de limites. Ça peut venir d'une API, ça pourrait venir d'un Elasticsearch, ça pourrait venir d'un cache, ça pourrait venir de. un peu tout ce que vous voulez au final. Euh, et, euh, et ça ouvre vraiment les possibilités de, euh, de ce système-là. On n'est pas contraint de faire juste des opérations arithmétiques ou des conditions. On peut faire des choses beaucoup plus euh, avancées. Attention quand même à la dérive, à ne pas venir euh, commencer à, à envoyer des mails et mettre des trucs dans Mercure et dans Messenger. Et enfin voilà, ça pourrait aussi vite partir euh, dans une mauvaise direction. Mais euh, sur le principe, ça nous permet d'étendre facilement et aussi potentiellement de refactoriser une partie de notre logique euh, dans des services pour que des règles qui ont des logiques communes euh, puissent euh, avoir des services, enfin utiliser un service qui, euh, qui fait le travail à leur place. Donc voilà, ça c'était notre deuxième cas d'usage. Le premier, générer une liste. Ici, faire des calculs et venir muter un objet qu'on nous passe en paramètre. Le troisième cas d'usage euh, auquel on a pu appliquer ce, euh, ce design pattern, c'est une « to-do list bon, ». On la présence de guillemets parce que ce n'est pas une simple « to-do list ». On est sur une bonne « to-do list » administrative à la française. Euh, on voyait avant des opérations. Une opération dans notre application, ça représente bah, une opération sur des logements euh, sociaux. Donc ça peut être la construction d'un nouveau parc de logements, ça peut être la rénovation de certains logements, ça peut être la démolition parfois de logements vieillissants, etc. Et du coup, il y a tout un enchaînement d'étapes pour, euh, pour réaliser ces opérations. Et du coup, cette to-do list, c'était un peu les jalons, les tâches, et par exemple, une règle qu'on avait, c'était le, euh, le dépôt du dossier. Donc quand vous, êtes, enfin, quand vous voulez faire une opération, six mois avant euh, le lancement de cette opération, donc le début de l'opération, par exemple le début du, de, la, de la démolition d'un bâtiment, eh bien, il faut déposer un dossier auprès de euh, certains organismes pour, euh, pour déclarer euh, ce, euh, euh, ce, cette opération. On avait la même chose pour des permis de construire, pour, euh, pour des demandes diverses et variées, qui dépendaient aussi du type d'opération. Forcément, on ne va pas demander un permis de construire pour refaire de la peinture à l'intérieur des bâtiments, euh, etc. etc. Et, euh, et puis après, on avait des dates de clôture. Donc ici, bah, une fois qu'on a déposé le dossier, une fois qu'on a une date de dépôt euh, dans notre opération, eh bien, on considère qu'on a effectué cette tâche. Et puis après, on avait des alertes euh, qui s'affichaient dans l'interface pour euh, dire attention, euh, vous avez moins de quatre mois, vous avez moins de deux mois, ou euh, vous avez raté euh, la date. Euh, enfin voilà, vous n'avez pas déposé le dossier alors que vous auriez dû déjà commencer euh, l'opération. Eh bien, on a encore une fois appliqué un peu le même pattern, sauf que euh, cette fois-ci, bah, ça rentrait pas vraiment dans le moule du when then parce qu'on avait euh, différentes conditions. Mais en fait, on les a matérialisés dans notre interface. Notre interface reprend trois méthodes. ShouldDisplay qui dit si la règle doit s'afficher. ShouldClose qui dit si la règle euh, doit, ben, voilà, a été réalisée. Et shouldAlert qui dit s'il y a un niveau d'alerte. Ici, on retourne une chaîne de caractères qui est le niveau d'alerte auquel cette règle est. Et du coup, ici, on n'a pas une méthode qui applique notre règle, comme c'était le cas avec le Zen dans les exemples précédents. Et en fait, on a décidé bah, de déporter cette logique à l'intérieur même du moteur. On vient toujours initialiser un tableau de tâches pour récupérer les tâches à réaliser. On vient, on vient boucler sur nos règles, toujours de la même manière. Ça n'a pas changé. Mais euh, ici, on vient d'abord évaluer si la règle devrait s'afficher. Si elle doit s'afficher, euh, bah, on vérifie d'abord si elle ne doit pas être clôturée. Parce qu'on bah, peut être six mois avant, mais avoir déjà déposé le dossier. Bien, la règle est clôturée, on génère une tâche clôturée et on continue pour éviter de faire ce qu'il y a en dessous et passer à la règle suivante. Et puis, pareil pour le niveau d'alerte, on peut avoir une tâche qui est, commen qui, qui est commencée, mais qui devrait s'afficher, mais qui est en, à un niveau d'alerte. Donc, on vient générer dans ce cas-là une tâche avec un niveau d'alerte. Et puis, si elle n'est pas clôturée et qu'elle n'est pas en alerte, on vient générer tout simplement une tâche à réaliser, et puis euh, on retourne notre tableau de, de tâches qu'on a généré ainsi. Donc là, on a vraiment déporté toute la, la logique de traitement dans notre moteur. Ce n'est pas un moteur bête et méchant qui ne fait que boucler, il a un petit peu d'intelligence, mais ce qui nous permet de ne pas avoir cette logique-là à l'intérieur de chaque règle et d'avoir vraiment une séparation des... Euh... Ben voilà, la règle, elle dicte quelles sont les conditions d'affichage, de clôture, etc., et puis euh, après, c'est le moteur qui s'occupe d'interpréter euh, ces, euh, ces différentes conditions. En, <coughs> en quelques chiffres, sur l'application de manière euh, générale, on a implémenté euh, 47 plus 92 documents, donc parce qu'on avait deux cas où il y avait des, des listes de documents comme ça à générer. Ça représente 3300 lignes de code. Vous, voyez, vous pouvez faire la division. Euh, on avait 306 règles de calcul, ça représentait 6300 lignes de code, euh, sachant qu'il y avait pas mal de choses qui étaient refactorisées dans des classes abstraites, etc., parce que les logiques étaient assez similaires. Et on avait euh, 5, 65 tâches avec chacune leurs euh, conditions d'affichage, de clôture et d'alerte, sachant que les alertes, c'est aussi euh, modéré, élevé, critique. Ça, ça représentait environ 3000 lignes de code pour, euh, pour 65 tâches. On quand même quelque chose d'assez euh, bah ouais, conséquent. Au total, plus de 12 000 lignes de code pour tout ça. C'est euh, des jours et des jours et des jours de souffrance à implémenter toutes ces règles, à essayer de, de comprendre comment ça, devait, euh, comment ça devait se comporter et est-ce que ça se comporte bien. Et euh, bah, pour conclure globalement et repasser en revue euh, tout ce qu'on vient de se dire, euh, bah déjà, j'espère que je vous ai appris un petit peu ce que c'était le pattern Rules Engine et euh, comment on peut l'implémenter dans une application euh, Symfony euh, assez simplement, au final. Euh, j'espère que vous avez pu voir aussi que bah, c'est simple à, donc, à mettre en place, mais aussi à tester et, euh, et qu'on a quelque chose de, de customisable, au final, d'adaptable à vos besoins euh, réels, que ce soit... Euh, bah générer des listes, comme pour nos documents, muter des objets, comme pour euh, nos calculs, ou encore, bah, finalement, déporter cette logique dans le moteur pour avoir un moteur qui ne fait pas juste évaluer des règles, mais qui vient aussi euh, porter une partie de l'intelligence de, euh, de ce système. On a aussi bah, la possibilité d'ajouter du chaînage, que ce soit de manière simple, avec des priorités, ou peut-être un peu plus complexe. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, je vous laisse vous débrouiller. Et puis, euh, détendre la logique, avec des services, avec des repositories, avec euh, du HTTP client, avec finalement tout ce que vous voulez euh, dans la limite du, du raisonnable. Et globalement, bah voilà, c'est adaptable à vos besoins. On peut imaginer mettre un peu plus de PO là-dedans pour avoir, euh, je sais pas, faire de la composition, de l'abstraction, du euh, voilà, implémenter différentes euh, différentes pratiques qu'on a l'habitude d'utiliser euh, en PO. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un feedback. Euh, c'est important, c'est ma première conférence euh, grand public comme ça, donc euh, c'est important pour moi d'avoir euh, un retour. Et puis, bah, merci pour votre attention. Vous pouvez me suivre euh, sur Twitter, euh, je suis aussi sur le Slack Symfony, le Slack Bref, forcément. Euh, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, si vous avez des lettres d'amour à m'envoyer. Euh, voilà, J'essaierai de vous répondre, je suis, je suis là pendant les deux jours aussi, donc euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, on a du temps pour pas mal de questions. <rire> Salut, euh, j'ai une question, une question euh, qui pourrait se résumer à pourquoi ou mais en gros, ce que je voudrais expliquer, c'est est-ce que c'est pas un souci d'avoir un moteur externe à ta règle qui définit quand est-ce que quand est-ce qu'elle doit s'appliquer et de ne pas tout laisser en fait dans la classe C'est-à-dire que tu n'aurais qu'une seule méthode et qui choisit euh, ouais. pour envoyer le document. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce qu'en fait, justement, on est parti au début sur ce principe-là. On retrouve souvent ça, par exemple, dans Symfony, avec des méthodes supports, quelque chose ou ce genre de choses. Et euh, bon, on l'a implémenté comme ça. Euh, on l'a légèrement regretté à certains moments, parce que justement, euh, bah, tu as tout à fait raison, c'est qu'en en fait, on vient déporter cette logique à l'extérieur de la classe, et on, est, on a une classe qui est, euh, qui est pilotée depuis l'extérieur. Et euh, aussi, pour, euh, enfin pour ceux qui utilisent PHP-STAN ou PSALM, ça pose des problèmes pour de l'analyse statique, parce que euh, dans votre, euh, là, les exemples étaient assez simples et ça ne se pose pas trop. Mais euh, si on reprend les règles du début où on dit euh, l'utilisateur est français, ben, si on vient refaire des vérifications sur des, des champs, par exemple on a vérifié que certaines valeurs n'étaient pas nulles ou des choses comme ça, ben, nos analyseurs statiques, ils n'ont aucun moyen de savoir que la méthode zen, elle a forcément été appelée avant notre méthode when et qu'elle vient dicter que euh, la méthode when ne sera appelé que quand la méthode zen retourne trop. Et on n'a pas vraiment moyen de leur communiquer cette information-là. Et du coup, euh, avec le recul, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on aurait peut-être dû faire juste une méthode apply. On applique une règle et c'est elle qui euh, voilà, fait un early return. On met nos conditions au début, elle return si jamais euh, elle ne doit pas s'appliquer et sinon elle, elle fait son taf. C'est une bonne remarque, c'est quelque chose auquel on a été un peu confronté. Euh. Je que ça a répondu à ta question. Merci. Euh, bonjour, merci pour la présentation euh, c'était intéressant et j'espère que ça va rendre l'utilisation des, des organismes publics euh, plus intéressante pour <rire> chacun euh, ma question c'était avec toutes ces règles là, est-ce qu'il y a eu une stratégie de test de mise en place de tests automatisés ou autre pour justement euh, rendre le truc moins fragile peut-être ou... Ouais, si... ouais euh, on aurait aimé euh, ben voilà, comme, comme euh, sur beaucoup de projets, je crois qu'il euh, y a toujours des contraintes de délai, de budget, etc., qui font que mettre des tests, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile à vendre. Donc sur ce projet, malheureusement, j'ai dit que c'était testable, mais euh, on n'a pas pu tester. <rire> euh, mais, euh, mais non, on aurait aimé, c'est vrai que... Après, on a eu la chance d'avoir finalement assez peu de, de bugs là-dessus, parce que l'expression du besoin était assez claire, et euh, les... On venait, euh, on venait remplacer quelque chose qu'ils faisaient déjà au quotidien, donc ils, ils ont été assez rapidement capables de détecter des problèmes euh, parce que c'est un métier qu'ils bah, qu connaissent et donc ils ont été capables de valider qu'on avait respecté toutes les contraintes. Mais, euh, mais c'est vrai que des tests, ça nous aurait euh, euh, soulagé un petit peu dans, dans, ça, dans la mise en place. Quoi. Mais, euh, mais non, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais, euh... Après, je pense quand même que c'est testable vraiment facilement parce qu'on a des choses qui sont très isolées, qui font peu de choses, et euh, donc on est capable unitairement d'aller tester notre règle, et de dire je lui passe un utilisateur français, est-ce que ça me retourne bien une pièce d'identité Je lui passe un utilisateur étranger, il ne me retourne pas de pièce d'identité, et pour des cas beaucoup plus complexes, de générer avec, euh, voilà, avec des data providers, euh, PHP unit ou je ne sais quoi, des, des lots de données différents, leur passer en entrée, et voir si ça nous retourne bien en sortie euh, ce, qui, euh, ce qui est attendu. Mais voilà, on n'a pas pu. <rire> Bonjour, merci. Est-ce que vous avez identifié une opportunité d'auto-documentation et de traçabilité ce que, ce, que, ce que je veux expliquer par là, c'est quand les règles vont s'appliquer, la capacité, par exemple, sur l'interface, de comprendre voici la règle qui s'est appliquée avec tel critère. Le deuxième point, ça va plus loin, c'est de dire voici l'ensemble des règles d'un point de vue traçabilité audit qui se sont appliquées. Est-ce qu'il y a une opportunité voilà, de bah, je pense que l'opportunité, elle est là, parce qu'on pourrait mettre du, du « tracing » autour dans notre moteur. Finalement, notre moteur vient évaluer toutes nos règles, qu'on est assez, assez facilement capable d'identifier bah, quelles règles s'est appliquée quelles règles ne s'est pas appliquée, et euh, avec quelles données on, en, on avait en entrée, quelles, quelles données potentiellement on avait en sortie dans le cadre de, euh, des, des calculs. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on a eu à faire, euh, mais euh, voilà, je pense qu'on peut mettre cette intelligence-là euh, au niveau du moteur euh, assez, euh, assez facilement pour euh, dire, bah, voilà, la liste de toutes les règles qui se sont appliquées, euh, que ce soit pour euh, du debug, tout simplement, de comprendre ce qui s'est appliqué ou non. Euh, mais peut-être même au niveau métier, on pourrait donner des noms à nos règles et leur dire, bah, voilà, on a appliqué ça, ça, ça, ça, ça, euh, notamment au niveau des calculs, ça pourrait être, euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ce n'était pas un besoin qui était exprimé. Mais voilà, je pense qu'on euh, pourrait mettre ça si, euh, si le besoin se présentait. C'est aussi la, la force de, de ce truc-là, c'est que finalement le code est assez simple à mettre en place et du coup, euh, en même temps, on a cette flexibilité. Ce n'est pas une librairie qui nous contraint. On fait un peu ce qu'on veut et on l'a vu, on a des cas d'usage très différents qui au final rentrent à peu près dans le même moule. Mais euh, voilà, pour les tâches, on a décidé de déporter la logique dans le moteur plutôt qu'à l'intérieur des tâches ça marche très bien, on pourrait avoir deux méthodes ou une méthode, ça marche très bien aussi, et du coup on pourrait, je pense, facilement ajouter ça. J'entends beaucoup, on pourrait, on pourrait. Du coup la question c'est, est-ce que c'est en open source et tout le monde peut contribuer, ou c'est quelque chose que vous mettez à disposition euh, non, il y a... En fait, y a honnêtement, j'ai pensé en préparant un peu le talk de dire, est-ce que en fait, ça pourrait pas être une librairie euh, Mais en fait, je pense que c'est tellement simple à mettre en place. Enfin, voilà, on crée une interface, un moteur et le reste, c'est des règles. Et euh, on a vu, que ce soit les moteurs ou les interfaces, euh, l'interface, voilà, elle fait 5 lignes et le, le moteur, il en fait euh, 20 à tout casser. Donc c'est... Je ne voyais pas vraiment d'opportunité euh, de venir euh, automatiser, de venir génériser finalement ce principe-là, parce que justement, on, on viendrait euh, créer je pense, une usine à gaz pour, des cas qui, pour euh, justement dire qu'on supporte euh, tous les cas, de générer des listes, de venir muter des objets, euh, comment on ferait pour mettre de la logique dans notre moteur. Enfin, voilà. Je pense que ça, ça, limite, ça serait plus compliqué d'avoir un truc open source que de l'implémenter soi-même, mais c'est pour ça que je n'ai pas vu... Euh, j'ai pas vu l'opportunité de créer quelque chose autour de ça. Euh, c'est pour ça que je dis on pourrait, c'est parce qu'au final, euh, bah, le mettre en place dans sa manière la, la plus simple, bah, justement, c'est simple à faire dans n'importe quelle application Symfony. Et je pense que n'importe qui, en voyant ça, peut se dire euh, lundi matin, j'arrive et, et je mets ça en place. Le plus long, c'est d'écrire les règles, au final. Euh, et les, le moteur euh, est assez, euh, assez bête et méchant, au final. Donc voilà, j'ai pas vu d'opportunité. Après, si, si tu la vois, au plaisir d'en discuter. Euh après, dans les couloirs, il y a... ça, ça, ça pourrait être intéressant, mais euh, voilà, je n'ai pas, pas vu le truc. Quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bonjour, merci. Euh, ma question c'est est-ce que vous avez étudié euh, l'utilisation du pattern spécification, et notamment en fait. Euh, Combiner éventuellement les règles en fait, métiers entre elles, pouvoir agréger, en fait, agréger les différentes règles métiers avec des connecteurs ou logiques et logiques Ouais, alors c'est sûr que là, les règles elles sont indépendantes et comme tu dis, il n'y a pas de... Euh, euh, alors on a mis du chaînage, mais il n'y a pas de « si cette règle-là s'applique, on viendrait appliquer d'autres règles. Enfin, » Voilà, ça ouvrirait une porte, entre guillemets, par exemple, où euh, tu dis des « ou », des « et », etc. Euh, non, pareil, là c'était vraiment notre besoin, c'était celui-là, et c'est ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc on n'a pas. On a, ben, voilà, l'opportunité ne s'est pas présentée pour aller creuser euh, dans cette direction-là. Il faudrait voir à quel point euh, ce, serait, euh, ce serait simple ou compliqué à mettre en place. Mais voilà, là je pense que tu rentres dans quelque chose qui est quand même bah, plus compliqué à mettre en place et tu crées beaucoup d'embranchements euh, possibles, et, euh, etc. Mais euh, voilà, du coup, non, on n'a pas eu l'occasion. Euh réellement, de creuser ça. Oh, je suis là. Ah là <rire> Bonjour, moi j'ai juste une petite question de curiosité. Est-ce que là, dans les slides, il y avait l'usage de l'attribute PHP 8, euh, tag iterator quelque chose comme ça Oui. Est-ce que, à ton avis, d'un point de vue performance, c'est mieux de, de redescendre toutes les confs YAML dans les, dans les interfaces et dans tout le, dans tout, dans tout le code plutôt que de le laisser, en fait, dans les services, etc. Ah, tu veux dire, est-ce que c'est est mieux de faire de la configuration en attributes ou en voilà, YAML ouais. Est-ce qu'il y a eu un impact de performance Exactement, derrière Exactement, oui. Euh, alors, je n'ai pas creusé le sujet, mais pour moi, euh, de ce que j'en comprends, euh, c'est qu'au final, c'est le conteneur d'injection de dépendance qui va euh, lire la configuration et générer ça, et, euh, et du coup, le conteneur, il est généré une fois, donc il va générer la... Il va générer par exemple le tag literator et il va le mettre en mémoire, il va générer tous les services et les mettre en, en cache, en fait, dans ton dossier var cache de Symfony. Et du coup, euh, alors il y a peut-être un impact de performance à la compilation du conteneur, mais je ne suis même pas sûr. Mais euh, au runtime, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de différence parce que euh, tout est en cache, au final, dans le, dans le conteneur d'injection de dépendance. Donc euh, non, je ne pense pas que ça ait d'impact. Encore une question, si vous voulez. Bonjour, vous avez parlé de, de toutes les règles que vous avez implémentées. Dans, on n'a vu que des exemples dans lesquels ça se passait bien. Toutes les règles, il y a une réponse possible. Comment sont gérées, comment vous avez géré les erreurs ou les cas métiers qui ne rentrent pas dans ces règles? Euh, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Euh, ben en fait, déjà, si une règle ne s'applique pas, ben voilà, on passe à la suivante. Après, c'est, je suppose, ouais, comment on gère les erreurs dans le code, au final Alors, il y avait, Déjà, on a mis énormément... Enfin, on l'a un peu enlevé ici, mais euh, il y a, on a mis euh, de l'analyse statique sur tout le projet, justement, pour essayer de s'assurer qu'on euh, n'avait pas euh, des appels à des variables nulles, etc. On a beaucoup de, de conditions pour euh, vérifier ce genre de choses mais après, on n'a pas, pas de gestion de, des erreurs enfin, spécifiques à cette partie-là, en tout cas. C'est de la gestion d'erreurs classiques, donc euh, on n'a pas eu de cas où voilà, le truc plantait en plein milieu, euh, parce qu'au final, la donnée qu'on a en entrée, elle est, euh, enfin, on, on sait à quoi elle ressemble, et du coup, on n'a pas, pas trop de surprises sur ce qui est possible ou non, on a... Euh, on a nos entités qui, euh, bah, voilà, qui ont des, des retours. Euh, voilà Si ça peut être nul, ça retournera nul. Ça, enfin, voilà, le, le type int, etc. est correct. Et du coup, bah, avec de l'analyse statique, on a été facilement capable d'identifier un peu euh, les éventuels problèmes. Et euh, justement, dans nos when, dans toutes nos règles, bah, il y avait pas mal de vérifications. Au final, c'était de dire, bah, est-ce que j'ai cette donnée Est-ce que j'ai cette donnée Est-ce que j'ai cette donnée pour que la règle puisse s'appliquer et euh, du coup c'est le problème que je remontais au début, c'est que bah, on se retrouvait parfois à faire un peu les mêmes vérifications euh, dans le when et le zen pour, euh, pour justement euh, de l'analyse statique. Mais ça nous a permis de... Voilà, si la variable peut être nulle, le cas est forcément géré, on a mis euh, notre analyseur statique euh, à un niveau suffisant pour qu'il nous reporte ce genre d'erreur. Et, euh, et après bah, c'est de la gestion d'erreur classique, quand on avait des API, on avait de la gestion d'erreur autour de ça euh, aussi, mais... Euh, voilà, rien de particulier euh, au niveau du moteur, au final. Euh, C'est ouais, plutôt la gestion d'erreurs qui s'appliquerait à, à l'app de manière générale, entre guillemets. Euh. Ouais, J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Euh...